Cette année, Opot nous propose un nouvel aspirateur laveur avec un très bon rapport qualité-prix. Digne successeur du Leji 688 et du Leji 669, aujourd'hui, je vais vous présenter mon test complet du Leji 7. Cet aspirateur robot laveur de sol 4 en 1 a tout pour se faire une place chez vous. En quoi va-t-il vous aider Voici le test. Comme d'habitude, vous allez retrouver ce test en deux parties. Là, aujourd'hui, on va déballer le robot ensemble. Puis, je vais l'utiliser pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Puis, je vous ferai mon retour d'expérience sur ce produit. Hop, regardons ce qu'il y a dans la boîte. Tout d'abord, on va pouvoir voir plusieurs inscriptions, hein, comme quoi... C'est bien du coup un aspirateur laveur 4 en 1, qui est compatible Wi-Fi 5G avec services vocaux, Siri, compatible Android, etc, etc. Et on a aussi ces caractéristiques techniques qu'on va revoir ensemble. Hop, ouvrons du coup ce bébé. On va retrouver les petites lavettes. Ici, directement l'aspirateur. Et j'imagine que sur le côté, on va avoir le dock de chargement, la possibilité de remplir, un filtre. Bref, on va voir. Hein. Je sors tout et on voit ça ensemble. Alors, regardons. Très, très belle couleur. Hein. Regardez-moi ça. Petit film protection, mais vraiment très sympa. La forme est assez aussi euh, originale. Arrondi. parce que souvent, c'est arrondi, mais là, c'est un petit peu rectanguleux. Peut-être ça va nous permettre d'aller chercher les angles. Hein. Ça, c'est... Du rechange, pourquoi je vous dis que c'est du rechange? Bah parce que il y en a déjà installé. En gros, l'aspirateur robot est pratiquement prêt à l'usage. Hein. Il va falloir juste mettre la petite balayette qui aussi a plusieurs rechanges. OK, regardez là, ça se déscratche. C'est plutôt pas mal, plutôt intuitif aussi. Hein. Et ici, la possibilité d'arriver sur le bac de ce côté, le bac à poussière et ici intégrer la possibilité de remplir, remplir avec ça, j'imagine tout est bien fait. Hop. On va pouvoir l'allumer, hein j'ai déjà allumé. Bien entendu, je vous le disais, ici on va avoir un filtre de rechange, le dock de charge qui va me permettre du coup de le recharger avant l'utilisation, qu'on va caler comme ça, et la recharge se fera directement à l'arrière, en contact avec cette partie métallique. Hop, c'est plutôt pas mal. C'est simple, il est fonctionnel. On a aussi des petits éléments de rechange. Bref, pour l'instant, c'est un sans foot pour ce petit déballage. Pendant que le LED G7 recharge, parlons un petit peu de ses caractéristiques techniques. C'est un aspirateur robot laveur, comme je vous le disais, qui va avoir une capacité de stockage de la poussière de 0,5 litres. La poussière se stockera du coup là-dedans. Au niveau de sa capacité de réservoir d'eau, on est sur 340 millilitres que l'on va du coup remplir avec cette petite pipette. Il va intégrer un condensé de technologie avec un capteur lidar, un capteur de vide, un pulvérisateur intelligent avec intelligence artificielle intégrée qui va permettre de vaporiser l'eau uniformément pour dissoudre toutes les tâches. Il permet une aspiration de 2%. 2700 pascal, ce qui va vous permettre de capturer n'importe quelle finesse de particules. Ces serpillères vont exercer une force de nettoyage de 1,8 kg. À l'intérieur, le système de récupération de poussière aura deux filtres qui va permettre de filtrer les résidus. Puis bien entendu, via l'application, vous allez pouvoir paramétrer, on va le voir, beaucoup de modes différents. Au niveau du design, c'est vraiment là que cet aspirateur fait la différence avec les concurrents, avec son design rectangulaire, qui va vous permettre d'aller bien chercher les angles. Ce design en forme de D est surplanté par ce télémètre En tout on est sur une épaisseur de 12 cm Je vous le disais ici on va avoir les branches pour permettre la recharge Puis après on va avoir des capteurs tout le long de l'aspirateur Avec des capteurs de contact et aussi du coup des capteurs laser Voilà pour grosso modo pour les caractéristiques techniques Maintenant on va le configurer sur l'application et après on va parler bah, des différents modes Et voilà comment j'ai pris cet aspirateur en main C'est parti Pour configurer l'aspirateur il va falloir télécharger l'application du coup hop les 7 de Hobot. on accepte on ajoute un nouvel aspirateur il va falloir créer un compte l'application se connecte en wifi et on va du coup suivre les indications l'appairage est en cours et le tour est joué pour la configuration ensuite du coup directement sur l'application vous allez pouvoir configurer votre appareil et avoir des informations sur par exemple l'état du réservoir l'état de la poussière on voit que le réservoir d'eau est vide donc il va falloir que je le remplisse on va pouvoir choisir la langue mettre à jour là j'ai une mise à jour à faire aussi mettre en mode ne pas déranger choisir le volume quand l'aspirateur puis après on aura tous les modes d'utilisation mode intensif etc etc ça on va en parler juste après voilà pour ce qui est de la configuration je mets à jour l'aspirateur je l'utilise pendant plusieurs jours plusieurs semaines et on se retrouve dans quelques secondes pour mon retour d'expérience parlons maintenant de l'utilisation de ce Legi 7 Via l'application vous allez pouvoir choisir les différents modes d'utilisation Passons un petit peu en revue les différents modes Vous avez le mode standard qui est parfaitement adapté à une utilisation générique Le mode tâche qui va vous permettre de nettoyer des éclaboussures, des choses comme ça Le mode polissage qui va donner plus de brillance à votre sol Le mode sec qui va faire un nettoyage à sec, donc sans serpillière Le mode personnalisé où vous allez pouvoir du coup choisir entre la quantité d'eau, la puissance d'aspiration, la vitesse de nettoyage etc Le mode animal qui va vous permettre de capturer plus facilement les poils etc le mode écho qui comme son nom l'indique va vous permettre d'économiser de l'énergie et d'être un peu plus silencieux puis le mode intensif qui lui fera un gros nettoyage en profondeur vous le voyez tout se lance comme ça via l'application on choisit on appuie et ça démarre l'aspirateur aura cartographié tout votre étage toute votre habitation en fonction de si vous laissez ouvert ou non les portes etc et il sera possible de garder en mémoire les plans vous pouvez garder en mémoire jusqu'à 5 plans après le nettoyage du coup l'aspirateur aura défini chaque pièce Et vous pourrez du coup donner un mode de nettoyage attitré à chaque pièce Il sera aussi possible de créer des barrières virtuelles Afin d'empêcher l'aspirateur d'aller à certains endroits Vous aurez aussi la possibilité d'ajouter des programmes, des programmations Pour dire par exemple voilà dans quelle pièce ou dans quelle zone, à quelle heure faire quel type de nettoyage Il sera aussi possible de lancer l'aspirateur grâce à Siri Vous voyez vous allez pouvoir choisir un Siri ou plusieurs assistants vocaux Vous allez pouvoir tout paramétrer ça sur l'application Grosso modo dans son fonctionnement l'application est simple et facile d'utilisation Maintenant parlons un petit peu du terrain Car oui ce que j'ai trouvé vraiment sympa avec cet aspirateur C'est sa forme qui va lui permettre d'aller chercher les recoins Couplé à sa petite brosse qui va permettre d'aller chercher les résidus Les différents modes d'aspiration, les différents modes de nettoyage de l'aspirateur Vous permettent vraiment d'avoir sereinement un intérieur propre Personnellement dans ma routine aspirateur robot il s'intègre parfaitement Moi ce que je fais c'est que je fais souvent le week-end un grand nettoyage à la main Et après je paramètre, je programme l'aspirateur, pour qu'il aille simplement tous les jours ou tous les deux jours passer soit l'aspirateur soit aspirateur plus serpillère je préfère faire un jour aspirateur un jour aspirateur plus serpillère je programme ça et au moins ça entretient la propreté pour finir au niveau de l'autonomie la marque annonce deux heures d'autonomie bah moi voilà j'ai pas non plus un palace donc je n'ai jamais eu besoin d'aller jusqu'aux deux heures mais le robot permet vraiment de nettoyer tout sans se préoccuper de l'autonomie au niveau du bruit aussi la possibilité de faire différents modes permet aussi de gérer les nuisances solides. Non, ce qui est plutôt pas mal, maintenant parlons des points positifs et des points négatifs. Qu'en est-il des points positifs et des points négatifs Tout d'abord, en premier point positif, ça va être sa prise en main. Le robot est pratiquement prêt à être utilisé lorsqu'on le sort du carton. L'application est simple, efficace, avec des fonctionnalités cool. Le deuxième point positif, ça va être son efficacité de nettoyage. Je vous le disais, avec les différents modes, vous allez pouvoir vraiment gérer en fonction des pièces, en fonction de votre volonté, en fonction du besoin, la fréquence, la puissance de nettoyage, le bruit, etc. Sa forme va vraiment permettre aussi de désincruster des angles, ce qui est souvent assez limite sur certains aspirateurs circulaire pour finir troisième point positif ça va être son rapport qualité prix disponible en fonction des sites aux alentours des 400 euros c'est quand même un aspirateur qui a tout pour plaire à ce prix là qu'en est il maintenant des points négatifs premier point négatif ça va être qu'il ne repère pas les différents types de sol personnellement je suis soit en parquet soit en carrelage donc en sol dur je n'ai pas de tapis ou autre mais voilà les gens qui ont beaucoup de tapis ça peut les embêter que la serpillère soit passée sur le tapis le dernier point négatif que j'ai trouvé moi dans son utilisation c'est sa hauteur il est quand même un poil plus haut que ce qu'on peut trouver comme aspirateur robot moi j'ai certains meubles qui sont assez bas et donc il ne peut pas passer en dessous voilà les amis mon test du leji 7. c'est vraiment un très bel aspirateur robot au niveau de la puissance au niveau de la beauté de l'esthétique et au niveau du rapport qualité-prix je ne peux que vous le recommander si vous avez d'autres questions sur ce produit n'hésitez pas à me les poser en commentaire en attendant la prochaine vidéo vive à fond vive high e tech merci et à bientôt sur ma chaîne